Grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Pour un rappel, nous sommes dans l'église de Dieu indépendante de la porte étroite de Delma 33, dirigée par Apôtre Amel Lafleur et toute équipe qui accompagne elle. Et nous, depuis Delma 33, Richard Charbonnière et démêlé numéro 1. ou avons de service d'adoration chaque dimanche matin. Et son plaisir pour nous capables ensemble avec vous, pour nous servir pour la gloire de Dieu. Disposer l'esprit, disposer cœur, disposer l'amour, parce que nous connaissons que le Seigneur, gagne grâce en abondance, il a déjà fait provision pour nous Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Et sans plus tarder, nous va remettre micro croix avec notre frère Cédric Joseph qui le faire adoration pour nous, qui pourra conduire nous devant le trône, que le Seigneur est capable de continuer à bénir, et nous souhaiter oh, bonne adoration dans le Seigneur. Bon Dieu bénir. Amen. Yes. Alors, on nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. merci Seigneur. merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, on nous dit tombe diable. Tombe diable. Tombe, diable. Tombe, grasse, diable. Tombe écrasé diable! Tombe écrasé diable! Tombe écrasé diable. diable! Yes! À nous, frères, espérance, nous! 19, réveillons nous chrétiens à la gloire de Dieu. Amen. J'étais égaré à cause de mes péchés. Mais Jésus, Amen. Jésus-Christ m'a sauvé. Uh -uh. Je t'ai régalé à cause de mes ma péchés, mais j'ai dit Gloire à ton Seigneur béni. J'étais égaré à cause de mes péchés, mais Jésus-Christ m'a sauvé. Moi grandissant, la peur et puis la nuit. eu peur de la vie. Amen. Merci est venu et tu as. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi je veux te changer Oh, tout, tout, Jésus. Parce que tu vas Par la main, tu me, veux me veux soutiens sur le chemin, je oui je suis, je suis de je le es, si tu es, tu de moi, faire. je te Mercy, mercy, come the Hier, nous allons remercier le Seigneur pour le sacrifice ça, le sacrifice a une valeur Les gens qui ont dit point final sur la vie Les parents qui regardent et qui ont fait ma vie Les gens qui ont son soupir Les gens qui ont dit que c'est un Mais quand on y a matin un matin, ça, on a chanté un cantique mais c'est parce que le Seigneur était d'accord, livre-le, Amen. Pour être capable là, ma terre. Ou pour le remercier. Ou pour le dire, Seigneur, t'en prie. Fais sacrifice à l'effectif dans la vie. Pas qu'il y ait passé sacrifice à l'en bas pied. Dis-le, retirez tout ça qui n'est pas bon dans la Tout ça qui n'est pas de nature. à glorifier Dieu en dedans. Retirez-le. Confesse le péché. Dis-le, on veut le sacrifice à réel dans la vie. Au nom du sang versé de Jésus. Avec ce bouchette, à la gloire de Dieu. Qui va le faire prier ça pour vous. À celui qui est assis sur le trône, soit la louange, l'honneur, la gloire, la remerciement au nom du Saint-Versé de Jésus-Christ. Nous bénissons Seigneur matin, Dieu de gloire. Nous descendons bien bas, Père d'Amon. Nous prosternons bien bas devant le trône au matin, Seigneur Dieu, pour nous remercier, pour nous dire merci pour faveur. Merci pour grâce. Merci pour fidélité. Merci pour l'amour. Merci, Seigneur Dieu. Dès ce que matin, Seigneur Dieu, dans le premier dimanche, mois de novembre, ça Seigneur Dieu. Nous avons la présence. Gardez pour nous venir adorer. Pour nous venir boire gloire, honneur. Ou même seul ou mérité. Seigneur, matin, nous mots Père d'amour. Pour nous dire merci. Merci, oh Dieu. que nous mêmes tout. que nous même tout, oui, Jésus-Christ nous avons accès nous gain pas seigneur dieu dans la présence ou matin seigneur dieu nous beau bon gloire honneur ou même seul ou mérité seigneur dieu matin oh dieu nous vinn côté nous vinn dire merci jésus christ n'a mande temps s'il vous plaît puis à saint on va recevoir remerciement nous au seigneur dieu on va recevoir cri que nous matin on a porté seigneur dieu pour nous vinn dire te seigneur dieu pour vous pour toute grâce, faveur ou faites nous maintenant, Seigneur Dieu. Merci pour sacrifice. La croix, Seigneur Dieu. Gardez Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. Qui t'est coulé, Seigneur Dieu, à la croix. Matin, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons pas nous côté un tapis, Parce que, Seigneur Dieu, gardez. grand parents Seigneur Dieu, depuis, dans Adam et Ève. Seigneur Dieu, gardez. Je te guette livrer, nos Seigneur Dieu. Papa chez malgré Pierre d'amour vous fait tout regardez vous passez vous fait toute stratégie pour être euh, Seigneur Dieu dans qui niveau tu es capable de venir sauver nous parce parce qu'on aime nous et eh bien Seigneur le regardez leur fait tout ça pour te faire ou rien pas marché. et eh bien Seigneur Dieu vous venir ou même ou descendez ou prenez forme en homme gardez vous maltraitez vous méprisez vous clouez sous la croix vous versez sang pour moi même Puxa a mon matin qui n'entend qui plan pour chaque grand auditeur d'auditeur pour chaque grand téléspectateur matin Seigneur Dieu et ça fait père d'amour nous gain accès dans sous matin autrefois Seigneur matin au oh Dieu regardez nous c'est non fatran ta votre égard. regardez Seigneur Dieu regardez c'est dans la bouche mais grâce nous l'amour sans Seigneur Dieu bonsoir ce matin père d'amour nous vin du Merci, merci pour faveur, ça. Merci pour l'amour, ça, oh Dieu. Et bien matin, oh Père d'amour, nous venons approcher avec la vie, nous Seigneur Dieu. Nous venons demander pardon, nous venons demander grâce, miséricorde, Seigneur Dieu. T'as pris, Père Saint. Regardez, retirez toute fatra, microbes qui ont de la vie, nous. Retirez la chair, retirez le moi, retirez le mensonge, retirez l'hypocrisie, retirez la haine. Retire Tirer tout ça qui est négatif en donne au Seigneur Dieu matin en, pour nous capables d'adorer en esprit et en vérité. Seigneur Dieu nous connaît, Père d'amour, chaque service d'adoration, son service très spécial, la caille Seigneur Dieu et chaque de ça fin, nous même matin Seigneur Dieu nous venons d'autant prier s'il vous plaît pour laver sur nous garder pour nettoyer nous pour descendre notre fond nous pour descendre notre fond, nous pour descendre état d'âme nous pour descendre Seigneur Dieu matin dans subconscient nous tant prie Père d'amour lavez nous nettoyez nous purifiez nous Seigneur Dieu parce que matin Seigneur Dieu nous pas d'accord amen nous pas mais, Jésus Christ, c'est un homme qui s'est déçu. Papa, souple Papa, Gardez pour les nos salles, Gardez pour les descendre Un bien Seigneur dans vaisseaux sales Et ça fait matin, oh Dieu Nous venons supplier, nous venons supplier, nous venons supplier, au Père d'amour S'il vous plaît, Père Saint, fais-nous grâce, Seigneur Dieu Parce que vous dites nos paroles, oh Dieu Personne créature Pas qu'à cacher devant vous, nous matin Seigneur Dieu, vous la vie nous, vous connaissez nos Seigneur Dieu Parce que vous dites nos paroles, avant même nous t'exigez Output Ou te gueton, connais-nous, Seigneur Dieu. Nous pas qu'à nous pas qu'à devant matin, s'il vous plaît, Seigneur Dieu. Et ça fait Père d'amour, nous vîmes côté, nous vîmes blâillis l'esprit, nous vîmes blâillis l'homme, nous vîmes blâillis, nous vîmes blâillis tout nous-mêmes. Matin, s'il vous plaît, oh Dieu, vous va débarrasser nous de la chair et de sang. T'en prie, Père d'amour, vous va remplir nous avec cet esprit. T'en prie, Seigneur Dieu, retire tout ça. Ça, gade, on de la vie, nous, qui pas dans ce qui pas fort plaisir. Amen, oui, gade, pour nous capables, capable recevoir matin, s'il vous plaît, dans l'autre niveau, pour nous capable recevoir quotidien, dans l'autre niveau, te s'il vous plaît. Amen, oui, pour conférence, qui pral prêcher, à Seigneur, gade, pour son nom pour la vie, nous, propre, gade, pour tout nom, nous, pour tout l'esprit, nous, disposé, gade, pour nous recevoir, pour nous recevoir, conférence dans la vie, Seigneur Dieu, Matin, Père d'amour, nous descendons bien bas, nous descendons bien bas, nous descendons l'esprit, nous descendons nous. nous descendons le nous descendons toutes nous-mêmes, Matin, s'il vous plaît, chaque monde qui nous sait, Seigneur Dieu, nous descendons, nous descendons, nous descendons, nous Dieu, nous a nous grâce nous descendons, nous descendons, miséricorde mon Docteur prie, s'il vous plaît. Gardez, nous faveur. Fait nous grâce matin, Seigneur Dieu. Pour que tu que une place, non, non, non. Pour que tu que une place dans la vie, nous s'il vous plaît matin. Amen. Nous descendons, nous bas, Nous prions. Non, non, Jésus-Christ, qu'à vivre, qu'à prier au siècle des siècles. Amen. On nous dit amen. On nous dit amen. On nous dit amen. Yes Motivez-les, faut motiver les espoirs. Di moun ba goute ba moun ba goute la, mi di adore m vini adore. Oui, la rue, ou té l'école là, pa konnen ou travail, ou té content pou gade moun, ou té content pour règle tout affaire. Di matin adore m vini adore. Yes, ô bon Dieu bénis nous. 102 français Jean l'espérance. Amen. Yes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voir mon sauveur face à face. Amen. Voir mon sauveur face à face. Ouais. Voir Jésus dans sa Oh, joie, oh, joie, oh, joie, oh, suprême grâce. Oh, félicité. Oh oui, oh oui. oui dans ta Amen. Oh, je te, je te Je te, te. Oh, pour tout. sa dans sa beauté aux oh, joie, aux oh, joie aux oh, joie, aux joies Oh, Oh aux oh, oh, oui, oh oui. oui, oui Ta gloire ta gloire, gloire est encore, corps. Amen, amen. Ah, tu vois le sang goutter, Jésus. dit Seigneur, mais ça ne va pas dire, nous sommes chantés, oui, dans ta magnificence, je te verrai, dis-moi. Après, Paul dit, il n'est pas fait cas de vie comme s'il était précieuse. Mais il dit, à cause de Christ, il considérait tout ça comme la boue. Et là, il dit, pièce, rien, non monde ça. Amen, de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Mais, là vous pouvez dire, Seigneur, tant bruit. quelle que soit la tangente, quelle que soit la tangente, ciel pour nous. Est-ce qu'on l'a Regardez, mort ou vif, ciel pour nous. Au nom de Jésus, avec frère Mars, à la gloire de Dieu. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute l'éternité béni. Matin Seigneur, nous coubons bien bas devant nous. Nous rendons action de grâce. Nous donnons merci. Parce que c'est sous la vie. C'est sous la vie, Seigneur, qui baille tout être vivant la vie. Et Somme 144 dit l'on fait mes mains. Tout être soupiré. L'on ouvre tout joint la vie. Merci en pile, Seigneur, parce que c'est au même qui est vrai Dieu. A. Ou prouve au vrai Dieu par action pas par œuvre. Nous contents, nous fiers, matin de ce que c'est au bon Dieu nous, parce qu'on travaille en pile pour nous là, on travaille, Seigneur Dieu, pour nous dormir, on travaille pour nous lever. Merci pour force, ou. merci pour capacité au gain, merci Seigneur pour potentialité au, merci ou Dieu, amen, pour l'universalité au, merci pour profondeur au gain, pour hauteur au qui dépassait toute connaissance toute sagesse et nous beau gloire pour ce matin et merci parce que c'est pouvoir qui déploie le ciel là nan, en haut et ses capacités qui de, qui font de terre en bas ici. merci parce que nous sommes tous tout sciences. merci au dieu parce que c'est le commencement et la fin et dans moi nous avons gloire pour ça toute l'autre qui a des toute l'autre qui commencement et fin mais vous même ou pas gain ni commencement ou pas gain ni fin. Et n'applaudis ou pour ça. Parce que vous son bon Dieu qui travaille en pile. Ou son bon Dieu depuis le commencement ou ap travail. Et nous ou est faits, garde fait? ciel des ciels l'a fait. Amen. garde des soleils là. Qui sont sources énergétiques. Au Dieu qui alimentait la terre. Et nous bon gloire pour ça. Et li pas jam vieilli. Li pas jamais tombé en défectuosité. Ciel là, soleil là. La lune dans ces trois lieux, Seigneur. Merci au Dieu parce que dans chaque vallée, vous placez des sources d'eau pour alimenter. Amen, la vie l'homme. Et c'est celle-là même qui fait ça. Dans chaque colline, vous placez des fleuves, des rivières, des sources. Alléluia. Et nous avons gardé des zones c'est Seigneur, côté l'homme habité. Amen. La vie là, la vie naturelle, vous placez là. Et nous avons gloire pour ça. Et ça fait matin, nous ne pouvons pas servir idoles, nous ne pouvons pas servir Dambala, nous ne pouvons pas servir dans Tort, parce que nous ne pouvons rien eux même. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, nous se nous merci, parce que c'est ce qui fait nous, où tu créé nous à l'image. Oh Dieu, et matin, nous connaissons nou côté de sortie, nou nous connaissons côté de venir. Merci pour l'homme qui est une merveille. Même David dit, oh Dieu, l'aide garder avec tout système. Qu'on créé l'homme au oh Dieu tout puissant et l'homme connaît alléluia matin nous connaît qui est-ce qui crée nous et nous nous remercions pour cette connaissance des monde si Dieu yo pas connaît qui a bon Dieu dans ciel là des qui matin au oh Dieu yo pas connaît si gon créateur et nous-mêmes nous croyons et nous vivons que gon bon Dieu qui créé nous et nous croyons en puissance sou. Alléluia. et bien, bon Dieu, matin, nous avons raison. Amen. Ce n'est pas forcé. Nous sommes forcés de la caille pour nous venir là. Mais, mais, mais, décision, non. Alléluia. Pour nous vina, pour nous adorer, d'oré. Et maintenant, c'est pas épais ou mettre en bas non, pour nous servir. Mais se c'est à travers de tout ce dans la vie et de tout ce qui est Dans la vie nous nou servir, nous réaliser, bon Dieu, et nous donner pour nous servir. Alléluia, même jean hauteur a chanté, chanter, dit servir mon sauveur, adorable, c'est mon suprême devoir. Matin, Seigneur Dieu. Alléluia, nous bien. Lorsque nous venons, nous sentons bien. Nous Seigneur. nous bien en présence nous, très très très bien en présence de mon Dieu. Qui côté nous Alléluia, si est pas ta là, et David vie de raison pour dire Alléluia. Au ciel passé Alléluia. Tout Julio, Amen. Mais le pito passé, je la présence de c'est passé au ciel t'as fait, Amen. Julio L adultère, il t'a préféré. C'est toute ville, la kayou seye, qui est dans le monde, que ailleurs. Et bon Dieu. Et depuis l'en rencontre avec vous. Et on travaillé dans la vie nous. Gen ou fait dans la vie nous seyeurs. Et c'est le presence qui te kafel. Malgré ta l'école, c'est vrai. alléluia Mais intellectualité non. Pata kafel. dans la vie nous La philosophie humaine. Amen. Pata kafè. dans la vie nous Et celle présence Amen. les dans la que non, li non, et celle présence ou, les a la vie nous Seigneur. Amen, y a des tristesses qui l'enfonnent nous, y a des bagailles qui traversent nous. Alléluia, même personne qui plus proche nous pas connaît elle. Alléluia, mais présence sous Alléluia, li satisfait besoin nous. Nous don merci pour ça, pour présence sous Seigneur. Alléluia, qui console nous, mon Dieu. Amen, Amen. non tel pays, qui s'en a fait, si nous pas de présence ou Seigneur, Alléluia, nous avons chimé, nous avons brutal, nous avons dit bêtise, nous avons dit t in -t in, nous avons joué monde nous avons fait colère, mais bon Dieu, présence au, Alléluia, les calme nous seigneur, présence ou consolé nous, présence ou géré nous, présence ou satisfait nous. Et merci en Pile Dieu pour présence au matin, hein. Amen, pour j'en le fait bien, merci infiniment, n'a a tant temps pour quitter sous ça dans la vie non, Jusqu'au plus profond de notre profondeur, pour sous sab couler, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.